Vous êtes le pilote ah non, je suis le conducteur. Enfin, le conducteur, c'est encore mieux. Je suis fan de train. Ça va Ça va, oui. oui. Vous émettez peu Oui. Moins de 10 grammes par kilomètre mmh. Non, parce que l'avion, c'est 300 grammes par kilomètre. Alors, tenez, je vous laisse mon portable. Je cherche un mec avec une petite empreinte carbone. Hein Vous êtes mignon.